Bonjour, nous allons parler de la nudité dans l'art, car depuis la nuit des temps, surtout celle féminine, a été considérée infamante aux yeux de la société. Nous retrouvons des représentations érotiques dans presque chaque civilisation ancienne et moderne, là où les emblèmes érotiques prennent vie sous forme de peinture sculptures et, plus récemment, photos. Entourés par des images sexuelles presque à chaque instant, cela faisant partie désormais du quotidien, nous retrouvons des messages explicites et subliminales dans chaque secteur commercial, comme dans la photo que vous pouvez voir, à partir des stars nus et photoshoppés qui nombent les pages de tous les périodiques pour en arriver à l'étiquette de l'eau minérale hein, naturelle. L'érotisme est devenu enfin trop envahissant, utilisé partout comme moyen publicitaire. Existe-t-il une solution propre de représenter la nudité sans tomber dans la vulgarité Le nu artistique, à quelques exceptions près, il est considéré comme un miroir qui le moral de l'époque à laquelle nous appartenons. Pour faire un exemple, imaginons pour un instant les athlètes, les danseurs, les guerriers, les personnages mythologiques de l'Antiquité. Ils étaient souvent représentés nus pour montrer euh, toute leur énergie et susciter des émotions, sans pourtant gêner l'observateur. De nos jours, la disponibilité sexuelle implique... Inévitablement, la possibilité de transgression, principe de base de la publicité érotique. Transgression alimentée encore plus à cause des normes des interdits qui limitent les pratiques de la sexualité dans certains pays. Les messages subliminal et explicites sont désormais dans chaque secteur commercial. Dans son livre sur le nu dans l'histoire des l'art, Oublié pour la première fois en 1956, Lord Kenneth Clark marquait une distinction entre la simple nudité d'un corps et la nudité vue comme représentation artistique. L'auteur affirme que l'être humain sans vêtements implique inévitablement une condition de gêne et de honte, élément par contre jamais présent dans le nu artistique. La nudité est présente dès le début de la Bible, lorsque Dieu crée Adam et Ève. Ces derniers sont des adeptes du nudisme jusqu'à ce qu'ils transgressent l'interdit et mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après ce geste, ils ont honte et cherchent un vêtement pour se protéger du regard de l'autre. Un exemple de beauté érotique les sculptures des temples hindus témoignent que l'art peut avoir un fort contenu sexuel sans nécessairement être obscène. Par contre, les œuvres qui célèbrent le corps humain sont susceptibles d'être interprétées comme trop érotiques à une certaine catégorie de personnes, et peut-être baroque par une autre. L'écrivain, poète et critique d'art, Jean Berger, en 1972, a affirmé que le nu féminin « reflète et renforce la relation de pouvoir entre les femmes représentées dans l'art et le public, essentiellement masculin ». L'architecte romain Vitruve nous a laissé l'une des expressions les plus célèbres des proportions du corps humain. Parfait. Dans son livre De Architectura, il indique que les proportions idéales de l'architecture doivent se baser sur le modèle du cœur humain, car, avec ses bras et jambes étendus, il s'intègre parfaitement dans les deux formes principales de la géométrie, le cercle et le carré. Les personnages publics et les acteurs, souvent présentés comme les stéréotypes de la beauté, nous attendent chaque jour à la télé, sur Internet et sur les affiches publicitaires pour nous convaincre à acheter quelques produits. Les éléments qui rendent un nu plus artistique qu'un autre, ce sont l'œil de l'observateur et l'époque où il vit. Le christianisme à l'Occident et les autres religions n'ont jamais facilement permis les représentations du corps romain euh, nu. raison pour laquelle aujourd'hui une bonne partie de la population mondiale voit encore le nu artistique comme quelque chose de dangereux ou impur. D'ailleurs, même un pape, pape Clément VIII, 1536-1600 quelques, euh, se fit prendre par le désir de supprimer complètement la peinture de toute la voûte de la chapelle sécrine. Mais heureusement, il changea d'avis. Le nu artistique ne doit pas forcément euh, reproduire la beauté, mais offrir la vision du réel. La reproduction de la figure nue remonte au Paléolithique. Avec ses premiers essais de sculpture, des statuettes sculptées dans la pierre, représentant Vénus avec des seins abondants parfois et importants, étaient considérés le symbole de fertilité et de bonnes chances pour la vie conjugale. Plus tard, les athlètes grecs prirent l'habitude de participer aux yeux olympiques complètement nus, geste qui modifia l'approche des civilisations anciennes vers la nudité, lui restituant une valeur positive. C'est en 1863 qu'Édouard Manet réalisa l'une des premières peintures provocatrices, appelée « Le déjeuner sur l'herbe », magnifique peinture. L'œuvre qui provoqua le scandale car elle ne représentait pas un personnage mythologique nu, mais une fille. Et son temps. Dans l'origine du monde de Gustave Corbet, la description quasi anatomique d'un sexe féminin euh, n'est atténuée par aucun artifice historique ou littéraire. Ici, le corps nu féminin, dans une veine franchement libertine, offre aux yeux des observateurs son pouvoir de fascination l'offre exposée au musée d'Orsay ne cesse pourtant de poser d'une façon troublante la question du regard. Un corps nu, voilà, même de nos jours, représente encore la liberté et la gloire.